Nos choix sont influencés par des considérations rationnelles et stratégiques autant que des émotions et des limites cognitives. L'économie traditionnelle regarde uniquement les considérations stratégiques et rationnelles, tandis que l'économie comportementale reconnaît que les décisions des gens sont affectées par leurs relations sociales, comme membres d'un groupe, comme citoyennes, et aussi leurs décisions sont sujettes à des erreurs de jugement prévisibles. Pour ces raisons, l'approche de l'économie comportementale est devenue un outil très populaire pour apprendre comment prendre des meilleures décisions et pour développer des recommandations des politiques publiques qui sont mieux adaptées à la réalité des citoyens. Certaines nouvelles mesures politiques exploitent les résultats de l'économie comportementale incluant les procédures mieux connues sous le nom de « nudge », terme attribuable à Richard Taylor, lauréat du prix Nobel en économie en 2017. La vertu des nudge est qu'ils permettent d'orienter le comportement vers les choix souhaitables, de manière simple et peu coûteuse. Cependant, les nudge ne représentent qu'une partie des enseignements en économie comportementale. L'utilisation des nets requiert donc une connaissance approfondie de l'économie comportementale. Dans le cadre de ce cours, nous explorons les concepts de base en microéconomie enrichis par des extensions de l'économie comportementale. Le cours se donnera en ligne. Vous aurez accès à des capsules de vidéos narrées. Également, vous trouverez des liens à d'autres contenus comme d'autres vidéos, des articles scientifiques et aussi vous participerez dans les expériences qui illustrent les concepts appris dans ce cours. Vous aurez accès aux questionnaires en ligne auxquels vous pouvez répondre pour tester votre connaissance. L'évaluation comprend des examens et vous recevrez également des points pour un travail à la maison et votre participation dans les expériences. Ce cours a comme objectif d'introduire l'étudiant à l'économie comportementale et de fournir les bases nécessaires pour des cours plus avancés donnés dans le cadre de microprogramme économie de comportement à l'Université Laval.